Je vais de côté. J'ai oublié les petits lardons. Les petits lardons. Les petits lardons qui vont saler ma galette. Nous, on part à Las Vegas. Ah ouais, et on carrément. Va montrer à ces Américains voilà, qu'on mange de la galette. Ce que c'est que de la galette qu'on donne. Voilà, ce que c'est que de la vraie galette. Super. Hein voilà. bon, on va regarder le chef faire maintenant. Alors, le chef, il fait quoi lui Il invente quoi Oh, je fais de la galette normale. de la galette normale pour Des gens normaux, exactement okay, là. Euh, ce que, que je voulais vous dire, monsieur l'euroïque. Si vous aviez été sur notre site, vous auriez vu les vidéos que Catherine a faites. Euh, et je et vous, a vous a envoyé vous la balle. Et <rire> tu parles de l'euroïque dedans, jamais. Non. Je, je les ai vus, c'est vrai. Et tu m'as dit, euh, promis, je te ferai une vidéo. Je dis, mais voilà, et tu et as pas jamais promis. Fait. On l'a fait ouais. quand je rentre avec Catherine, avec mon diplôme. Topless yes. pour, yes. Tu pour Catherine, non, pas de fils. Elle est ta sœur. Elle est bon aussi. <rire> ça Tu es venu te former il y a deux ans exactement En septembre 2016. Et, de, et donc depuis un an, tu es installé à Las Vegas Depuis moi, un an et demi, je suis installé et on a ouvert depuis le 1er mars 2017. 2018, C'était ton aventure américaine Exact. Et vous êtes combien de salariés Moi, Catherine, et on a deux, trois ou quatre personnes le week-end. Voilà. Et la semaine on travaille souvent en Catherine. Ouais. Ah c'est bien, ouais. bien. Donc c'est sûr que ce n'est pas les crêpes qu'on fait à Brazilton. Ouais. On a quand même la saveur. la vraie saveur de la crêpe. qu'à Il n'y a pas grand-chose. Oui, il va être content d'entendre ça. C'est pour ça aussi. Et je, je t'aime, Yannick, hein. ça n'empêche pas que je t'aime. Hein. <rire> <rire> Donc euh, Jean-Jacques, euh, tu es passé par l'école Leroïque il y a deux ans. Il y a euh, deux ans, en et, septembre 2016. Et déjà à cette époque-là, est-ce que tu allais bien j'avais des petits problèmes, mais dès oui. es que je suis à Vegas avec la chaleur, oui. mon médecin m'a dit que ça s'est empiré. D'accord. Par contre, tu abrites toujours autant tes oreilles contre les coups de soleil de Dead Valley fait. Exactement, Dead Valley, la vallée de la mort. Ouais. Mais là, on part s'installer au Groenland et il m'a dit que ça devrait faire du bien, ça va rafraîchir un petit peu tout ça. D'accord. Et autrement, tu prends toujours le même nombre de pilules le matin ou... Non, il m'a augmenté. T'as augmenté. Je hein. à 10 le matin et 5 le soir. Et ça, ça t'a pas inquiété Non. Lui, oui. Lui, oui. <rire> <rire>